Factia, nom cartulier, on s'ennuie à Alice à quoi la zone populaire politiqueuri. Ça là, ici c'est factia, ça à Natalia, nom opposition, sérieux du talas, ça mordez national, mot d'or. Institut de Bismi Martin Duba, au voltwis ça intéresse, imitro, il m'avait montré même un star Duba, au voltwis, le dessas peut enacher situation ou arreste Institut de l'Assemblée Eclipse. a des choses qui ne sont ne ne pas Peuria, je ne lui ai pas dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai je lui ai dit, je assez m'a m'a m'a